Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibo 2017 avec une personne qui me connaît assez bien dans le métier, on est chez Siemens, sur le stand de Siemens. On va parler essentiellement des nouveautés. Alors on est devant une très grosse nouveauté, alors on va faire simple, elle sera bientôt présente en magasin. Donc là vous la voyez en primaire mais vous pourrez la voir en vrai. Luc, explique-nous un peu ce que c'est. Que cet appareil eh bien, En fait, cet appareil, ce sont deux appareils essentiels dans une cuisine, c'est-à-dire la cuisson et l'aspiration. C'est la combinaison d'une flex-induction avec une hotte centrale. C'est un appareil sur lequel vous allez pouvoir mettre toutes les dimensions possibles de casserole, une poissonnière, par exemple un teppanyaki tel que vous le voyez ici. Donc ici, on prend bien toutes les ça va bien chauffer sur la totalité. Ça va chauffer sur la totalité on est avec des inducteurs rectangulaires il n'y a pas de zone froide très bien. Euh, donc vraiment une fonction très intéressante qui est le power move où vous avez la chaleur maximum de vent, au milieu, une chaleur euh, moyenne et au, au bout, euh, le, le mijotage ou le tenir au chaud. Si ça déborde, qu'est-ce qu'on fait système, Il y a un système qui va recueillir ce qui a débordement. Voilà. Vous voyez, il y a de, un petit euh, réceptacle ici. Alors quelque chose qui m'intrigue très fort, c'est la profondeur. Là, on est sur un plan de travail un peu plus profond. On a bien évidemment en cuisine des coulissants en dessous. On ne va pas condamner tous les tiroirs en dessous. C'est quoi la profondeur idéale, en tout cas euh, conseillée, pour ce genre de tac le, La technologie se trouve derrière et plus particulièrement dans le fond. On voit clairement le, le mécanisme de, de, de, du Air Induction System. Donc tout se trouve sur la paroi arrière du meuble. Et là, c'est euh, en fonction de l'implantation, on aura un plan de travail plus large ou, ou pas. Ou on utilisera un tiroir peut-être un peu plus court ou pas. Alors une question qui est essentielle maintenant... Au niveau de, de l'évacuation, parce qu'on est dans les maisons passives ou basse énergie, cette hôte fonctionne uniquement en recyclage ou en recyclage et évacuation Les deux, je présume. Donc. On a le choix, euh, évidemment, il y a un choix à faire à au moment de l'installation, mais elle est euh, utilisable avec les deux systèmes, de, euh, soit recyclage ou évacuation. Alors, une nouveauté, ça existe quand même depuis une petite année. C'est tout simple, mais je veux montrer ça parce que c'est très pratique. C'est le step flame sur les tacos gaz. Explique-nous ça, Luc. Et donc, com comme tu le dis bien, Thomas, l'énergie gaz est connue depuis euh, toujours et on pense qu'on ne peut pas innover à ce niveau-là. Eh bien, si, en fait, le problème de l'énergie gaz, c'est. Le réglage. Le réglage. Et donc ici, on a un système qui s'apparente tout à fait au système de réglage d'une de, table de cuisson euh, vitro-céramique, induction ou autre. Donc, comme, comme on l'indique, on a des petits crans. Qui sont à la fois... On les voit, c'est noté, mais on a aussi la perception au toucher. Vous savez qu'ici on peut sentir la différence, sinon c'est un bouton qui tourne à vide pratiquement dans le gaz. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça c'est une innovation avec en plus une régulation électronique. Donc ce n'est pas simplement une ouverture de valve de débit, etc. Il y a vraiment une régulation qui est mesurée pour qu'elle soit optimum et toujours la même. Alors Luc, un produit tout à fait spécifique, parce que là c'est quand même une innovation dans la hotte. Attention, euh, c'est quand même quelque chose qui existe depuis un an et demi, pratiquement, mais c'est quand même bien de le remontrer, parce que c'est tellement nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent découvrir ce produit. Explique-nous un peu ce pavé lumineux. La hotte est en soi un point d'éclairage supplémentaire dans une cuisine, et donc, on a décidé de, de créer ce produit avec aspiration périphérique, tangentielle. Aspiration périphérique ou tangentielle, ça aspire donc bien sur le côté à ce moment-là Tout à fait. Et donc là, on est vraiment sur l'esthétique et la performance. C'est un système qui fonctionne uniquement en évacuation non, non, non, même chose. La plupart de nos appareils peuvent toujours être euh, raccordés. En évacuation ou en recyclage. Donc dans un produit très connu comme la haute, le plafonnier, le, le groupe aspirant, on peut maintenant innover avec un pavé lumineux. Maintenant une nouvelle innovation, le plug and play, venez voir ça. Alors un produit spécifique, il faut que tu m'expliques quand même pourquoi une telle carcasse et dans quelle maison on met ce type de hotte Si on est en rénovation, c'est un produit vraiment intéressant dans la mesure où euh, quatre vis et une alimentation électrique suffisent pour raccorder cet appareil-là. Donc ici, on parle bien d'une hotte à un plafonnier. On n'a pas d'évacuation, on a juste une prise de courant, quatre vis mises au plafond. Donc ce produit-là a été créé pour être toujours en recyclage. Mais c'est pour les maisons passives et basse énergie quand même principalement, parce que les rénovations ont quand même des évacuations extérieures. Tout à fait, maintenant si on change complètement la distribution des pièces, on peut se trouver parfois avec un problème où ça devient très compliqué. Et donc là on peut effectivement jouer sur les deux tableaux euh, en rénovation ou en nouvelle installation ou par exemple un appartement où c'est un peu plus compliqué, des choses comme ça. Et donc là on est avec un système très facile, c'est pour ça qu'on l'a appelé plug and play, simplement raccorder et ça fonctionne. Il y a une évolution dans nos systèmes de recyclage, c'est-à-dire que Auparavant, un filtre à charbon actif avait une durée de vie, en fonction de l'utilisation, de 1 à 2 ans. Là, il fallait en racheter Il fallait en racheter. Là maintenant, on a des systèmes qui permettent de régénérer ces filtres, donc avec un simple passage au four de, de 60 minutes, euh, et on va garantir la durée de vie de ces nouveaux filtres pendant 10 ans. Ça évite aussi aux gens d'en racheter tous les deux mois en fait tout à fait. Voilà. Okay. C'est aussi une économie, donc c'est bien fait. Merci beaucoup Luc de nous avoir accueillis sur ton stand. Ça a été vraiment un plaisir. Énormément de nouveautés encore à voir à Batibo. N'hésitez pas à continuer à partager ces vidéos, liker Facebook, Pinterest et YouTube. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et également sur Batibo. Ciao